Comment faire de cette période particulière et bouleversante une vraie opportunité de changement Salut à toi, je m'appelle Clovis, j'accompagne et j'entraîne les personnes qui veulent se créer une vie plus sereine. Dans cette période un petit peu difficile, j'ai décidé de contribuer en utilisant mes compétences et mon expérience de la psychologie humaine pour les mettre à ton service et apporter un maximum de valeur. Tu fais partie de ces gens qui sont confinés qui ont plus de temps parce que tu n'as pas besoin d'utiliser les transports, parce que ta charge de travail a diminué. Ça fait un petit moment que tu as envie de consacrer du temps pour toi et tu as envie de t'échapper de l'angoisse qui peut être présente en ce moment. C'est exactement ce que je te propose avec cette vidéo et toutes celles qui vont suivre. Deux minutes pour soi. Deux minutes tous les jours pendant trois semaines tous les matins, dès 10h, pour prendre du temps pour toi. Tu n'as juste besoin d'apporter qu'un stylo et un carnet. Deux minutes devant toi pour regarder la vidéo et quelques minutes pour euh, y consacrer un petit peu de temps. Et c'est tout. Je t'en dis pas plus, on se retrouve dès demain à 10h pour commencer ensemble. D'ici là, n'hésite pas à diffuser, commenter, Partagez cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à qui que ce soit de ton entourage. De mon côté, je reste disponible si tu as envie, besoin d'échanger. N'hésite pas à me contacter. Je te souhaite une très belle journée.